Alors, l'intérêt des arbres à faible espacement, c'est qu'ils poussent plus vite, qu'on utilise le maximum de croissance des arbres. Euh, donc, euh, euh, on, on peut produire le bois de qualité en le minimum d'années. Je crois qu'on a de façon tout à fait, euh, dans nos essais, euh, classique, euh, pratiquement sur toutes nos parcelles, une croissance de 1 cm euh, sur le diamètre par an. Euh, c'est le minimum, et quelquefois on a plus, donc euh, ça c'est la, la première chose. L'inconvénient, je dirais, il y a un inconvénient, c'est qu'un feuillu, quand il, est, quand il est en pleine lumière, a tendance à pousser comme un pommier, et nous nous voulons qu'il ait quand même une certaine bille de pied, une certaine une partie du tronc euh, élagué, son nœud, peut produire du bois de qualité, et donc il faudra faire des tailles, et donc la plantation agroforestière, comme toute culture d'arbres, euh, c'est une partie de la sylviculture qui concerne les, les plantations à faible densité, impose de, de faire des tailles, euh, des tailles de formation et d'élagage pendant au moins une quinzaine d'années après la plantation.